Yeah. J'arrive tranquillement, posé sur le ciment, devant le bâtiment, je te dis justement, freestyle aisément, devant ta maman, je le fais tranquillement, tu reconnais mon style Ok, y'a a pas de fric, si j'débarque à l'aise et te laisse au bord de la falaise avec un malaise, moi j'ai pas de malaise ou peut-être ou peut-être pas. Ai rien à foutre, m'en bats les couilles, moi je tire dans le tas. Yeah, ok, j'ai pas tout dit, alors je vais te raconter quelque chose. Tu si veux que je te raconte une histoire, j'ai besoin d'une dose. C'est pas de quoi, moi sais pas non plus Peut-être d'excitation ou de bon p'tit fiant Petit BD viens pas me tester, je vais t'expulser et te gicler Voir te hum, mm, te dis tu es pas tu, dis tu es tu. trop violent pour être aperçu Musique s'évader, c'est écrit sur le portrait Avec une coupe et un livre, tout bien tout frais Alors je me pose tranquille et me reprends gentiment Je fume pas des Winston, t'es un mauvais garçon Made in RPC Hier soir j'étais sur le PC Sauf qu'il faisait jour donc c'était pas la nuit oui. Tu m'as vu, tu m'as vu, t'es parti en courri. Oui. Culom, vite dans ton cul, BD, BD. je suis venu la raconter Et puis je me pars avec ton portrait sur ma tête 7. Comme une tache que je soulève dans ta sneck A l'aise violent sur les violents veux que la foudre te tombe dessus et te lève tout tremblant Yo, tu peux danser sur mon flow Tu sais, je suis un salaud